Salut Arnaud Salut Margot J'ai super envie de faire une bûche au chocolat pour Noël. J'avais pensé faire une bûche roulée avec un biscuit pâte à choux et une ganache au chocolat. Et du coup, j'ai pensé à toi, je me suis dit que tu pouvais sûrement m'aider. Bah écoute, avec plaisir. On va même pouvoir s'amuser si tu veux à faire des petits décors en chocolat pour pouvoir décorer cette bûche. Et bah c'est parti, on commence Allez, on y va La première étape, ça va être le biscuit pâte à choux. Donc on commence par faire chauffer notre lait avec notre beurre. Là, on veut vraiment un biscuit qui est très mousseux et très aéré pour après avoir un biscuit qu'on va pouvoir rouler facilement et ensuite, on récupère et on vient le mettre au four. Allez. Pour cette ganache, on a trois ingrédients. La crème fraîche, le beurre et notre chocolat Lindt dessert 70% de cacao. Allez, on attaque, on va faire chauffer la crème. C'est bien homogène, on va pouvoir ajouter le beurre, c'est ça Tout à fait. L'objectif du beurre, Margot, c'est de, de ramener de l'onctuosité à la ganache. Ok. On a notre biscuit, notre ganache, nos griottes et notre praliné. Du coup, je pense qu'on peut passer au montage de la bûche. On a fabriqué notre propre praliné. Vous pouvez retrouver la recette de ce praliné sur la vidéo des choux. On va venir couper les côtés de notre bûche pour mm -hmm. avoir un rendu bien net. Super on va faire ce qu'on appelle une ganache montée. Donc la première étape, ça va être comme tout à l'heure de faire chauffer de la crème. Avec la crème, donc, on a fait préfondre le chocolat au micro-ondes. La crème bouge, j'imagine que du coup, on ajoute la gélatine essorée. Donc là, on a un mélange qui est bien homogène. On va pouvoir mettre notre ganache au frigo. On prend du film plastique et on va venir filmer au contact. Moi, je le fais souvent, ça permet d'éviter d'avoir une croûte qui se forme à la surface. Et c'est toujours mieux de le faire. Et fini. voilà, Margot Frigo notre ganache est restée donc euh, 4 heures au frigo, elle est bien refroidie et donc maintenant on va pouvoir la monter, donc incorporer de l'air dedans pour la rendre mousseuse. Voilà, je pense qu'on est pas mal, qu'on quoi Ouais elle est très bien, donc on voit vraiment que l'aspect est un petit peu plus blanc, qu'il y a plus de volume, donc on l'a bien monté. Et maintenant on va pouvoir la pocher. Nous sommes donc en train de faire un hérisson. <rire> Là, quand on fait un pochage Saint-Honoré, ce qui est sympa, c'est de pocher en quinconce. Du coup, c'est parfait. On va pouvoir passer à la décoration. On va commencer par faire fondre du chocolat et donc on va pouvoir attaquer ce qu'on appelle le tempérage. C'est cette étape qui va nous permettre de pouvoir faire nos décors pour, pour décorer notre bûche. On va pouvoir le réincorporer donc, dans notre, notre bol. On a donc reversé notre partie froide dans notre partie chaude. On a bien mélangé, c'est homogène. On va donc euh, faire des cornets pour pouvoir réaliser nos, nos petits sapins qui vont nous permettre de décorer la bûche. Okay Ça marche. Tu viens placer ta main gauche ici à peu près au milieu avec ton pouce. Hop, tu refermes avec ta main droite ici. Mm -hmm. Tu tires ici avec ton pouce pour fermer le cornet au bout. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le, le, le bout fermé. Une okay. fois qu'il est fermé, tu viens rouler la partie qui reste et replier l'embout ici pour avoir un cornet qui est fermé. Ok. Alors, nos sapins. Tac, donc tu vois, tu fais les branches et après, au milieu, tu viens faire le tronc. Donc il faut le faire suffisamment, suffisamment épais parce que c'est ça qui rigidifie la structure de ton sapin. Ok, et, à et après donc, on peut faire un père Noël. Et on peut faire plein <rire> de trucs, donc ça c'est ce qui te sert, le, le cornet, à pouvoir faire de l'écriture, de la décoration sur certains gâteaux, etc. Ce que mmh. je te propose, c'est d'essayer de faire quelques copeaux. Mmh. Okay. C'est assez simple. Notre chocolat qui est tempéré, on va en verser une toute petite partie euh, sur le marbre. On va venir étaler ce chocolat très finement. Et là, on va le laisser durcir jusqu'à ce que finalement, qu'il devienne presque finalement malléable. Alors, okay. faut pas qu'il soit trop dur pour qu'il devienne cassant. Mmh. Et à l'inverse, il ne faut pas qu'il soit trop mou parce que sinon, on ne va pas réussir à former des, coupe, des copeaux qui s'enroulent un petit peu. Mon chocolat est à la bonne consistance. Et là, euh, je vais pouvoir commencer à, à, à rouler mes copeaux. Alors là, Arnaud, on a nos sapins et nos copeaux. Du coup, je te propose qu'on les mette sur la bûche pour la finir. Arnaud, la bûche est terminée. Merci beaucoup. C'était top d'apprendre toutes tes astuces et de tout savoir sur le chocolat. J'ai hâte de retenter tout ça chez moi et merci beaucoup. Écoute, merci à toi. On a, on a passé un super moment. C'était vraiment sympa. Euh, par contre, moi, je m'en vais pas sans l'avoir goûté. <rire> moi non, plus, je te rassure. <rire>